Moi un merveille je suis comme une enfant à noël alors que j'ai payé pourquoi à chaque fois qu'on paye un truc qu'on commande sur internet on oublie qu'on a payé aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul vinted puisque oui oui oui j'ai craqué et je crois six colis ouais c'est ça là j'en ai six j'en ai un septième qui devrait arriver donc euh, si je change de tenue dans la vidéo normalement c'est normal normalement c'est normal comme la dernière fois en gros je vais vous mettre le prix de l'article tout seul et puis le prix tout compris donc avec les frais de port et l'assurance vinted et profitez-en aussi n'hésitez vraiment pas en commentaire à me donner votre Vinted déjà pour euh, tous ceux qui regarderont les commentaires. Donc écoutez, je ne peux plus attendre. Allez, let's go, on est parti. Alors, qu'est-ce que sucks C'est bien emballé. C'est un hamster Je vais faire la blague à chaque fois, je suis désolée. Ah, ça c'est une madame qui a mis beaucoup de scotch, du coup tu ne sais même plus où est l'ouverture. Je veux l'ouvrir proprement parce qu'à chaque fois moi je réutilise les cartons pour mes propres colis Vinted. Oh oui, je pense que si vous me connaissez vraiment, vous n'êtes pas sans savoir mon amour incroyable envers le groupe Nirvana. C'est un de mes groupes, bref. Regardez, j'ai pris un petit t-shirt Nirvana, mais le logo, il est trop trop trop trop beau. Trop magnifique. À la place, vous savez, du, du coloris jaune sur fond euh, noir. Donc euh, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. La marque, je sais pas trop où elle l'avait acheté, mais bon, la marque, c'est écrit Nirvana. Je pense que c'était un truc genre H&M, je sais pas trop. Taille 34, donc je pense que ça va m'aller. Il est nickel. énorme coup de cœur. Ah, 5 sur 5, mademoiselle. Ah ouais, il m'a coûté si peu cher. Le motif floral comme ça canon. Et tu vois, c'est pas collé genre le motif dessus, donc euh, ça, ça va trop bien tenir, quoi, dans le temps. J'adore. Oh, je trouve canon. Je te Oh, il y a un petit mot. J'adore les gens qui font ça. Moi aussi, je le fais, d'ailleurs. Allez, ah, oui, donc ça veut dire que ça procure cette joie aux gens. Ok. C'est trop cute. Oh, c'est les lunettes de soleil. Elle m'a mis un produit de beauté avec. Alors, ouais, le boîtier. Bon, en même temps, je savais même pas qu'elle allait m'envoyer un boîtier avec. Oh... Mmh. Je vais vous expliquer tout après pourquoi je suis aussi heureuse. Faut qu'elle maille, faut qu'elle maille. Au pire, j'irai les faire resserrer, mais faut qu'elle maille. Oh, f... oh J'avais si peur Faut juste que je les fasse un peu resserrer. C'est exactement ce que je voulais. <rire> je me suis rendu compte que mes lunettes de soleil étaient complètement niquées, complètement rayées. Et de toute façon, de base, je les avais achetées sur un site internet, je sais plus ce que c'était, mais en gros, elles, elles protégeaient pas réellement, tu vois, elles étaient pas certifiées. Donc je m'étais dit, faut que j'en trouve et tout. J'ai regardé sur plein de sites, ça me plaisait pas et tout. Et là, je me balade sur Vinted et je cherchais même pas. Et dans mon fil d'accueil, je tombe sur des lunettes euh, type Aviator de la marque Level. Donc c'est une marque qui se trouve chez les opticiens. Et là, je me dis mais euh, il faut que tu les prennes, sachant que je suis relou parce que moi, je veux tout le temps la forme Aviator, donc comme ça. Sauf qu'en fait, j'ai une petite tête, donc je supporte pas quand les lunettes elles m'arrivent là, quoi, qu'elles sont beaucoup trop grandes. Moi, j'aime bien les petites lunettes, quoi. C'est exactement ce qu'il me fallait. Il Y a pas une rayure. Et alors que c'était pas mis dans l'annonce, elle m'a carrément mis un boîtier. Je suis tellement contente. Troisième colis. Oui, pareil, il faut que je vous raconte l'histoire avec ça. Ouh, ti, ti, ti, ti. Non, ça reste pas un t-shirt de groupe de rock En décembre, je faisais les boutiques avec une amie pour, euh, pour les cadeaux de Noël. On était à Pulenberg et là, je la regarde et je fais, oh la vache, j'ai eu un coup de cœur sur un t-shirt. J'ai pas compris moi-même. Et du coup, bah, je... Mais pour ma famille, tu vois, et moi, j'avais plus de... Moi, pour moi, ça faisait... Ce t shirt ACDC. Alors on kiffe ou on kiffe pas. Mais moi je pense que vous commencez à, à connaître le style quoi. Plein de logos différents dessus. Et un rose poudré. Donc j'ai pris une taille XS. Et il va quand même être un peu loose. Donc j'adore. Là je suis plutôt contente de mettre... de, de Qu'à l'époque j'avais plus de sous en fait. Il est tout doux à porter en plus. Et il me va nickel. Je le trouve trop beau. Vraiment je, je l'adore. Ah il a à moitié cassé le colis. Alors. Oh il est tout doux. Oh, Il to ouais, est tout doux. Ouais, c'est pas de saison par contre. Je suis trop contente. Là, j'ai fait des putains d'affaires. Je voulais absolument en fait un gros cardigan avec vous savez, des boutons style euh, mamie, tu vois, un petit peu mamie vibes. Et je voulais un court, vraiment court, tu vois, comme ça, avec un jean taille haute et tout. Il est incroyablement beau. Regardez la beauté que c'est. Un petit beige comme ça, trop beau. Des gros boutons euh, noirs comme ça. La qualité est ouf. Oh la vache, mais je suis tellement heureuse. Et il est comme neuf. En plus, il est vraiment arrivé dans le sachet Shein. Enfin, j'ai l'impression d'avoir commandé sur le site, quoi. Il est trop beau C'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. Bien loose et tout, mais court. Donc ça, avec un jean taille haute moulant. C'est canon, mais regardez-moi cette qualité. J'adore les torsades et tout. C'est exactement ce que je voulais. Allez, on continue. Je vais peut-être être déçue par un truc. Alors ensuite... Oh oui, oh oui, c'est que je pense que alors je sais pas si j'ai été influencée parce qu'il est repassé en ce moment à la télé, et que ça m'a rappelé à quel point je suis une énormissime fan. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir un t-shirt représentant ce film. C'est comme le t-shirt Nirvana. J'ai vu le logo, un peu revisité, j'ai fait... <rire> un t-shirt Jurassic Park mais Jurassic Park avec des fleurs. Voilà, je suis dans mon mood de fleurs. Ah ben bah d'accord, il est pas noir noir. C'est un gris foncé, mais c'est encore plus beau. J'ai pris une taille M, comme ça, ça va être loose, avec un nœud vers le bas. Oh, J'adore. Et donc c'est un t-shirt qui est de base de chez H&M. Je pense que c'était à l'occasion de la sortie des Jurassic World, mais c'est Jurassic Park. Je dirais, je dirais que Jurassic Park, c'est quand même ma trilogie préférée avec Le Seigneur des Anneaux. Au début, je me suis dit, ouais, vas-y, je l'achète pour le mettre en tant que pyjama. Ah non, non, non, il est beaucoup trop beau pour être mis en tant que pyjama. Aïe, ça fait mal. Le logo comme ça est canon. Mais en fait, sur le côté en bas, il est fendu. C'est trop beau. Puis un peu loose comme ça ou avec un nœud comme je fais tout le temps et euh, ça va rendre trop bien. Je suis trop contente là. Sinon, dans cette vidéo, à part dire j'adore et je suis trop contente, qu'est-ce que je dis concrètement Et donc, dernier colis pour aujourd'hui. Normalement, dedans, il y a deux vêtements. Alors j'ai acheté oh la vache la qualité oh et la beauté oh la beauté. Donc le premier article que j'ai pris à cette Vinti c'est une robe effet d'un, euh, robe t-shirt vous voyez avec des lacets devant à manches courtes. J'ai eu un coup de cœur dessus donc couleur marron et donc c'est de la marque Best Mountain en taille S. Alors cette marque je crois que c'est une marque qui coûte un peu cher. Mais euh, j'adore ce genre de robe. Enfin, de toute façon, les robes t-shirt et les robes pulls, vous savez que c'est ma vie. Tout douce, mais alors vraiment d'une douceur. Ça, avec des collants à motifs à l'automne et des petites boots. Bref, comme d'habitude. Bon, cette robe, je la sur-kiffe. La longueur est parfaite. Elle est hyper épaisse. Enfin, Vraiment, là, je, je meurs de chaud. Allez. Vous voyez la longueur Comment c'est parfait. Vous voyez ou quoi C'est trop beau. Là, j'ai pris ma ceinture que je mets souvent pour cintrer mes robes. Et regardez comment c'est trop joli. Ah, je l'adore. La... Je la et donc l'article qui me fait un petit peu peur parce que c'est un pantalon et les pantalons je suis jamais trop à l'aise d'acheter avant d'essayer il va être trop grand je crois en fait vous voyez c'est un pantalon legging à carreaux comme ça vichy j'adore avec deux fermetures sur le devant ça je trouve ça canon en général ça fait un joli petit cul Donc j'adore Ouais elle a mis taille S donc 36 Pourquoi j'ai fait ça Ah c'est un romoui Ah ouais donc je pense que je me suis dit Oh vas-y tranquille Voilà je vous avais dit ou pas qu'il me fallait une déception Bon voilà je suis dégoûtée Il me va pas du tout Il est trop grand Donc que ce soit au niveau du bide Beaucoup trop grand Au niveau des fesses ou au niveau des cuisses. J'ai fait l'erreur de vouloir prendre un 36 alors que je fais du 34. Par contre, vous voyez devant, ce sont des vraies fermetures. Comme quoi la qualité est vraiment bonne et elle marche super bien. Donc si jamais vous faites un 36 et que ça vous intéresse, eh ben, sachez que je vais le mettre à vendre sur mon Vinted. Bon, comme je vous avais dit, il me manquait un petit colis qui ça y est, est arrivé. Je me suis acheté une veste pour cet hiver. Alors effectivement, ce n'est pas de saison, mais j'avais un manteau. Et j'en avais marre parce qu'il était long avec de la moumoute rose. Et j'avoue qu'au bout d'un moment. Euh... Et du coup, j'ai trouvé The Vest que je voulais. Normalement. c'est grave mon style. Tu Oh là là, c'est si doux. <rire> Ça va être un plaid le truc. Elle est trop belle. Ah ouais, j'avoue, elle est grave belle. Elle est trop belle, hein ah ouais. C'est une veste de chez Pinky. Ils en avaient plusieurs sur Vinted. J'avais d'abord acheté à une fille qui me l'a jamais envoyée. Et puis finalement, j'ai trouvé celle-ci. Encore 5 euros moins cher chez une autre Vinted. Donc je suis trop contente comme neuve, et la moutmout -mout, elle est si douce, donc ouais bah vraiment forme perfecto et euh, je l'avais demandé mais la moutmout -mout, bah elle est partout partout partout, pas que sur le col donc euh, je vais être trop bien pour cet hiver je voulais vraiment une veste courte pour euh, l'hiver et simple parce que l'autre vraiment, euh, je vous l'avais montré plein de fois je l'adore, hein, je vais pas l'acheter parce que bon au moins ça me fera un change mais je voulais un truc plus simple quoi, et qui me ressemble, et là c'est totalement mon style, avec la ceinture et tout, les fermetures. Une veste d'hiver pour 10 euros quoi. J'ai pris taille S, hein, donc je pense que ça va être très bien, comme ça j'aurai la place pour mettre un pull. Si ouais. là tu pas ma joie en vrai. Oh, je suis déçue. T'es déçue Bah oui, déçue de ma joie. Ouais. ça <rire> le Mais madame, mais je t'épouse. <rire> c'est bah, trop beau. Bon, je ouais. hein <rire> suis sûre que ça va m'aller. Et bah voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi vous l'avez vu, euh, des grosses pépites pour moi, des gros gros gros gros coups de cœur. je suis trop contente et euh, tout ça à moins cher et ça donne une seconde vie aux vêtements, enfin vraiment, moi depuis que j'ai commencé à vraiment faire des sessions shopping sur Vinted, je, je fais plus que là-dessus presque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao